Là, je tenais à saluer encore une fois euh, tous ceux que je n'ai pas croisés tout à l'heure lors de la présentation des lieux. Euh, je vous remercie chaleureusement euh, d'avoir de nous faire confiance pour votre formation euh, intellectuelle, spirituelle, morale, politique, euh, pour avoir euh, sacrifié, Enfin, en fait vous ne l'avez pas sacrifié, au contraire vous allez faire fructifier une de vos semaines, mais donc pour venir passer une semaine euh, parmi nous. Donc je m'adresse déjà, euh, d'une part, à, à tous ceux qui euh, viennent pour la deuxième, troisième, quatrième, cinquième fois ici, euh, à tous nos camarades, mais aussi aux nouveaux. Euh, et en venant à Academia Christiana, vous, devez, vous venez finalement euh, rejoindre un peu une aventure. Euh, alors on pourrait prendre l'image de l'aventure maritime du navire, euh, mais si vous avez embarqué ici sur un navire, ce n'est pas pour une croisière tranquille, euh, mais c'est vous embarquer sur une mer déchaînée. Dans quel but eh bien, euh, pour traverser vaillamment les tempêtes et gagner des horizons nouveaux. Comme vous le savez, euh, nous sommes euh, plongés dans une société du marketing où tout aujourd'hui nous est présenté sous l'apparence de la séduction, de la facilité, du plaisir immédiat. Et même à l'Académie Christianale, nous n'y échappons pas, puisque je pense que si vous êtes venus euh, vers nous sans nous connaître, c'est aussi grâce au travail de nos communicants euh, qui ont euh, édifié une certaine image euh, de, notre, euh, de notre mouvement et non seulement euh, et pas seulement du coup pour la pertinence de nos discours. Mais donc, puisque vous êtes venus euh, ici jusqu'à nous, euh, il est temps, d'une certaine manière, de dépasser la superficialité des slogans, des images euh, et de vous dire qu'effectivement, Academia Christiana ne détient pas de formules magique qui pourrait nous débarrasser de tous les maux dont notre société souffre. Contrairement au monde de l'hyperconnectivité dans lequel nous vivons, à Academia Christiana, nous croyons dans une vertu, qui est la vertu du long terme. Alors comment cela se développe Eh bien d'abord par une longue formation intellectuelle. Pour certains, vous la commencez aujourd'hui, pour d'autres, vous la poursuivez. Longue formation intellectuelle, mais aussi beaucoup de sacrifices au quotidien. Aussi de la persévérance et, une vertu fondamentale, l'espérance au milieu de l'orage, le maintien dans la durée de toutes sortes d'humbles initiatives. À l'Académie Christiana, nous ne sommes pas comme les hommes politiques qui promettent à leurs électeurs des grands changements s'ils sont élus, mais qui expliquent une fois qu'ils ont été élus et que leur mandat est terminé, que rien n'a changé, que tout ira mieux quand ils seront élus une deuxième fois. La situation euh, que nous connaissons euh, à Academia Christiana est sans doute inédite dans l'histoire de l'humanité. Nous vivons une longue nuit, la longue nuit de la barbarie libérale et elle se répand sur toute la surface de notre globe. Notre civilisation européenne meurt à petit feu. Notre-Dame de Paris, dévorée par les flammes, symbolise d'une certaine manière ce déclin de la civilisation européenne. Mais et ça va être l'objet de ma conférence, pour comprendre la spécificité de notre époque, il faut aussi prendre conscience des nœuds avec lesquels nous sommes attachés. Et bien souvent, finalement, notre servitude est d'autant plus grande qu'elle est en partie volontaire. Cette conférence donc sera, se tiendra en deux parties. La première, donc sur la servitude moderne, que je vais essayer de, de développer, d'évoquer pendant cette conférence. Donc Cette conférence sera peut-être un peu pessimiste, vous m'en excuserez. Euh, et la deuxième partie de, ce, de cette conférence euh, se tiendra à l'issue de cette université. ce sera la conférence de conclusion, et qui s'intitulera « Que faire ?» et où nous essaierons de développer des perspectives pratiques, concrètes, à la portée de chacun d'entre nous. Alors je vais évoquer premièrement la spécificité du totalitarisme moderne. Lorsqu'on écoute les médias, euh, lorsque l'on a été euh, à l'école, lorsqu'on écoute de manière générale tous les, les nouveaux clercs du système libéral, eh bien, nous apprenons que nous serions en train, enfin en train de connaître l'ère de la libération. Pourquoi Parce que justement autrefois dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, les hommes étaient des esclaves. Ils devaient obéir à un maître, ils devaient obéir aux commandements de l'Église, ils devaient obéir à un monarque, à un tyran. On nous explique que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents vivaient dans l'inconfort, à la dure, euh, on apprend effectivement que toutes les femmes mouraient en couches, euh, que les hommes succombaient à la moindre infection. Euh, effectivement, euh, aujourd'hui, lorsque nous connaissons le confort moderne, les hôpitaux aseptisés, euh, le robot aspirateur, euh, les couches jetables, euh, eh bien, euh, nous n'avons aucune raison de regretter les époques passées. Nous comprenons bien donc, que ce discours officiel est un discours de propagande euh, et un retournement complet de la réalité. Nous en sommes arrivés aujourd'hui à un tel niveau de progrès technique que ce progrès technique génère finalement plus d'inconvénients que d'avantages. Je donne un exemple. L'homme moderne a un accès aujourd'hui quasi universel à la communication via justement son téléphone mobile. Il serait évidemment... Euh Stupide peut-être de euh, se priver de ce téléphone, de se priver de cette opportunité que nous offre la technique. Néanmoins, nous le constatons quasiment tous aujourd'hui, nous sommes devenus l'esclave de nos téléphones mobiles. Donc il ne s'agit pas, euh, si vous voulez, de regretter le temps où les femmes mouraient en couche, euh, mais il ne faudrait pas pour autant nier le fait que nous vivons aujourd'hui dans le pire des totalitarismes. Je m'explique. Le totalitarisme de notre époque n'est pas le même finalement que celui des grands totalitarismes du XXe siècle. Il est pire que les autres parce que nous sommes persuadés d'être libres alors que nous sommes des esclaves. Le totalitarisme de notre époque ne fonctionne pas sur la violence mais sur la persuasion, sur la séduction et finalement il arrive à nous attacher par notre goût pour la facilité. Le totalitarisme moderne n'est pas un totalitarisme de la nation, ni un totalitarisme du peuple, mais c'est un totalitarisme marchand et un totalitarisme technique. Notre monde tourne autour d'une seule chose, produire de l'argent grâce à la vente de marchandises. Et pour cela, il doit faire de nous des esclaves de la marchandise. Aujourd'hui, grâce à l'urbanisme contemporain, toutes les villes se ressemblent peu à peu. Elles ont les mêmes magasins, les mêmes quartiers résidentiels et la même architecture. Tous les bâtiments construits aujourd'hui sont aseptisés et leur construction répond à des normes internationales dictées par l'Union européenne ou des traités internationaux. Lorsqu'on regarde finalement l'architecture des siècles passés, nous constatons qu'elle ne visait pas simplement l'utile, le pratique, mais aussi le beau, l'ornement, une certaine forme de gratuité. On construisait des villes impressionnantes, différentes d'une région à une autre. On bâtissait des cathédrales, des palais, des opéras. Chaque région avait un style d'habitat particulier le chalet savoyard, la ferme bavaroise, la chaumière normande, le cottage irlandais, le mas provençal, la villa florentine. Désormais, l'habitat est le même partout le pavillon ou la barre d'immeubles. Il est réduit à une dimension purement fonctionnelle, purement rentable. Nos habitats contemporains ressemblent à des cages. On habite les mêmes pavillons dans la banlieue de Washington, de Londres, de Sydney ou de Lyon. Le mobilier, lui aussi, est standardisé. On commande ses meubles sur le même catalogue de San Diego à Bangkok. Le beau, l'ornement, le gratuit disparaissent. Mais ce qu'il faut aussi constater, c'est que les grandes multinationales, S'approprie peu à peu des espaces pour en faire des lieux privés. Tout devient petit à petit payant. Les parkings, les autoroutes, et la nature qui autrefois était un bien commun, qui appartenait au peuple qui l'avait façonné, devient un espace touristique, une zone constructible, un village vacances, une exploitation de ressources commercialisables, sources d'eau, puits de pétrole, forêts, océans. L'espace, donc, est uniformisé selon les impératifs de la culture marchande. Le monde doit devenir une immense autoroute rationalisée à l'extrême pour faciliter le transport des marchandises. Tout obstacle naturel ou humain doit être détruit. Et comment se déroule cette destruction Eh bien, cette destruction se déroule par la destruction des cultures. Pourquoi Parce que les cultures, justement, les cultures enracinées, sont un obstacle à la société de consommation. L'uniformisation de nos sociétés, tue ainsi toute diversité au profit d'un modèle unique d'individu, calqué sur le modèle américain, c'est-à-dire le consommateur nomade, détaché de son identité ethnique, détaché également de son identité sexuelle. Il faut comprendre que la plus grande révolution qui est connue l'humanité n'est peut-être pas la révolution française, mais sans doute la révolution industrielle. Révolution industrielle qui a été impliquée par le développement du capitalisme. Souvenons-nous simplement qu'autrefois, à l'origine, l'argent a été inventé par les hommes en vue d'échanger facilement des marchandises qui étaient difficilement comparables. 10 litres de lait, éventuellement, contre une paire de sandales. Mais dans les sociétés traditionnelles, ce qui justement dirigeait la production des biens, c'était la demande, c'est-à-dire le besoin d'une marchandise particulière. Et donc, ce besoin de marchandise va engendrer une offre en réponse à ce besoin. Donc autrefois, par exemple, dans les villages, on portait des sabots, une chaussure qui va s'user au bout d'un certain temps, et le fabricant de sabots, finalement, était, justement, était souvent un marchand qui allait de village en village, parce qu'une fois qu'il avait vendu des sabots à l'ensemble des villageois. eh bien, il n'avait plus tellement de raison de continuer à multiplier son offre hein, parce que justement la demande était satisfaite. Donc il partait dans un nouveau village pour produire de nouveaux sabots si justement les gens avaient usé leurs sabots de l'année précédente. Donc comprenons bien que avant cette révolution industrielle, la demande conditionnait l'offre. Alors, mon propos n'a pas, euh, pas pour but de vous inviter à porter des sabots. Mais je voudrais vous inviter à comprendre à travers cet exemple simple justement les mécanismes économiques qui vont être induits par la révolution industrielle et le capitalisme. Avant cette révolution industrielle, rien ne servait de produire ce dont les gens n'avaient pas besoin. Dans une société traditionnelle, on se satisfait de peu. Se vêtir, se nourrir, se loger et quelques loisirs, des livres, des objets d'art pour embellir la maison. Le capitalisme va provoquer une révolution radicale. Grâce à l'industrie moderne, nous pouvons maintenant produire en masse une grande quantité d'objets. Grâce aux machines, on peut fabriquer des centaines de paires de chaussures en un rien de temps, sans avoir besoin de beaucoup d'ouvriers. Mais lorsqu'on produit des milliers de paires de chaussures, et qu'on en a vendu à tous ceux qui en avaient besoin, que se passe-t-il Soit on ferme l'usine, soit il faut trouver autre chose. Donc, nous allons fabriquer de nouvelles paires de chaussures différentes des premières. Mais finalement, si les gens ont suffisamment de paires de chaussures pour marcher, eh bien, il va falloir finalement créer un besoin, c'est ce que je vais essayer de développer par la suite, pour être en mesure de toujours leur vendre en permanence de nouveaux objets. C'est-à-dire que finalement, ce n'est plus la demande qui conditionne l'offre, mais l'offre qui conditionne la demande. Le but du marché n'est désormais plus de répondre aux besoins vitaux des hommes, mais de créer du profit pour les entreprises. Il faut que le marché croisse sans cesse et qu'on fasse toujours plus de bénéfices, qu'on écoule un maximum de marchandises. Plus le marché est saturé, plus il faut inventer de nouvelles marchandises. De manière périodique, nous voyons que de nouveaux besoins sont inventés et ils sont vite considérés finalement comme des besoins vitaux par l'immense majorité de la population. Au début, ce furent pour nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents la radio, puis la voiture, puis la télévision, puis l'ordinateur, puis le téléphone portable, puis désormais la tablette, et aujourd'hui la montre connectée. Toutes ces marchandises sont distribuées finalement en un laps de temps très limité, et elles modifient en profondeur les relations humaines. Autrefois, bien évidemment, vous pourriez me répondre que la mode changeait, et donc euh, finalement, elle créait de nouveaux besoins. Mais tout le monde pouvait se rendre compte finalement qu'il s'agissait ici de quelque chose de superflu. Quelque chose finalement d'une euh, certaine forme de vanité. Maintenant, ce sont des besoins vitaux qui naissent. Le besoin vital justement de voitures ou de téléphones portable ou de montres connectée. Paradoxalement, plus l'homme accumule des marchandises et plus la perspective du bonheur s'éloigne de lui. Les marchandises finalement contribuent à nous isoler les uns des autres. Et elles servent également à diffuser les messages du système. Alors, la question se pose, comment créer en nous ce désir constant pour de nouvelles marchandises Pour cela, il faut entrer dans l'esprit du consommateur. En soi, nous pourrions tous très bien vivre sans iPhone ou sans la dernière paire de baskets. Ça va être le rôle justement de la publicité que de produire de nouveaux désirs. Nous sommes constamment ciblés, traqués par des ingénieurs, par des, en, des ingénieurs en neuromarketing, euh, qui utilisent donc notamment les réseaux sociaux, mais aussi euh, le packaging, c'est-à-dire l'aspect euh, des, euh, des emballages euh, des produits que nous achetons dans les supermarchés. Le marketing, finalement, est un art de la manipulation psychologique, utilisé en vue donc, de vendre des choses inutiles à des gens qui n'en ont pas besoin. Il faut non seulement donc créer un désir artificiel, mais aussi rendre la satisfaction de ce désir absolument nécessaire. Nous sommes donc, pour cela, matraqués de bruits, d'images qui vont pénétrer jusqu'à notre inconscient et modeler cet inconscient. L'homme moderne devient petit à petit possédé par les choses qu'il possède. Nous ne vivons plus que pour être capables d'acheter des marchandises que la société de consommation nous présente comme nécessaires. Je voudrais citer ici l'évangile selon saint Marc, où notre Seigneur dit À quoi sert un homme de tout posséder s'il perd son âme Comprenons aussi qu'il y a une dimension qu'on pourrait qualifier presque de religieuse dans cette nouvelle société. Pourquoi Eh bien, parce que cette transformation psychologique qu'opère la publicité sur nos esprits fait que nous vivons de plus en plus entièrement pour acheter de nouvelles marchandises. Finalement, la marchandise est devenue. Une nouvelle divinité. Et nous sommes donc prêts à faire tous les sacrifices qu'autrefois nous aurions faits pour notre religion ou pour un idéal. Nous sommes prêts à faire tous ces sacrifices pour satisfaire les impératifs de la société de consommation. Nous avons donc peur de choisir un métier qui nous plairait parce que souvent les métiers plaisants ne gagnent pas suffisamment d'argent pour satisfaire les impératifs de la société de consommation. Et forcément, si nous ne gagnons pas assez d'argent, eh nous ne pourrons pas nous acheter une voiture suffisamment moderne et nous ne pourrons pas nous payer des vacances au Club Med, à Djerba ou à Phuket. Alors, nous avons aussi peur de nous engager en politique parce que cela pourrait nuire à notre carrière et que tout ce qui pourrait nuire à notre carrière pourrait nuire à notre capacité à consommer. Nous préférons donc demeurer des esclaves, les esclaves de la marchandise et donc nous épuiser dans des travaux ennuyeux pour continuer d'acheter des gadgets inutiles. Je voudrais évoquer maintenant les conséquences énergétiques, écologiques de cette société de consommation. Puisque nous achetons sans cesse des marchandises, cela implique de produire en continu toujours davantage d'énergie et toujours davantage de marchandises. Dans le système marchand, la production est donc censée s'accroître d'année en année. Il faut produire, produire et reproduire encore. On nous parle dans les médias, pour les plus jeunes d'entre nous, vous aurez sans doute entendu cette expression au moins une fois dans votre vie, du taux de croissance. Le taux de croissance est la base finalement de notre économie moderne. C'est avec le taux de croissance finalement que nous évaluons l'état de santé de nos États. Toutes les décisions économiques sont constamment prises, finalement, par rapport à l'augmentation de la croissance économique. Peu importe, finalement, que la construction d'un aéroport puisse défigurer un paysage naturel, et même que cela puisse impliquer de raser des forêts, du moment que le projet est censé générer du profit et des ventes, et donc améliorer la croissance. La production, donc, va engendrer, cette croissance continue, un pillage des ressources naturelles. Petit à petit, on va détruire davantage de forêts, construire davantage d'autoroutes, jeter davantage de déchets liés à notre consommation effrénée dans la nature. On pollue donc avec des produits chimiques qu'on va déverser massivement dans la nature. Notre environnement donc est de plus en plus sali, à jamais défiguré, pollué et à jamais toxique. La masse de déchets plastiques dans les océans, comme vous le savez sans doute, a atteint la taille d'un continent. Jamais dans l'histoire de l'humanité, notre planète n'aura été aussi polluée. Et puis, nous épuisons petit à petit les ressources naturelles, en pétrole, en bois ou en fer. Nous consommons ces ressources plus vite qu'elles ne peuvent se renouveler d'elles-mêmes. Expliquez-moi, s'il vous plaît, comment une croissance infinie serait-elle possible dans un monde aux ressources finies. À terme, donc, si nous continuons de mener la vie que nous menons aujourd'hui, eh nous ne disposerons plus suffisamment d'énergie pour consommer comme nous le faisons actuellement. Et nous serons contraints donc, de changer notre mode de vie, car il n'y aura plus assez de pétrole pour faire rouler les voitures, qui acheminent les marchandises, ni plus assez d'avions. Ah ni pardon, pour, ni plus assez de pétrole pour faire voler les avions. Ce choc pourrait être donc terrible, d'une part parce que nous ne voulons pas voir, nous ne voulons même pas, enfin, nous ne voulons pas regarder son éventuel avènement, et parce que souvent finalement nos politiques se comportent comme des autruches qui enterrent donc leur tête dans leur sol pour ne pas voir le danger qui les guette. Aujourd'hui finalement ce sont les principaux pollueurs qui se présentent comme les sauveurs potentiels de la planète. Ce sont ces principaux pollueurs, finalement, qui nous culpabilisent tout en continuant de polluer. Nos hommes politiques ne veulent réellement pas changer le système. Ils font semblant de traiter ce problème écologique en changeant quelques détails pour que tout puisse rester comme avant. Il faudrait s'attaquer donc aux causes qui génèrent finalement ce désastre écologique. Quelle est la cause principale C'est le productivisme. En plus donc de subir cet esclavage à la marchandise, nous subissons également un esclavage dans le travail. Dans les sociétés traditionnelles, on exerçait un métier que l'on maîtrisait relativement et dont on pouvait constater assez aisément les fruits. Je donne un exemple, le paysan qui va semer lui-même ses blés à partir de sa précédente récolte qui va moissonner sa terre, et donc qui ne dépend de personne dans l'exercice de son métier. Pas de marchand de pesticides, pas de marchand de semences hybrides, pas de marchand de moissonneuses batteuses avec GPS et climatisation, et puis pas de banque non plus pour obtenir les crédits nécessaires à l'achat de tous ces artifices, nécessaires à la production d'énormes quantités de céréales en monoculture. Deuxième exemple, pour illustrer le travail dans les sociétés traditionnelles, je vais reprendre celui de l'artisan, ici l'artisan bottier. L'artisan bottier, donc, qui fabrique des chaussures, est propriétaire de son atelier, il est propriétaire de ses outils. Il achète ses pots à un éleveur de son village, il vend les bottes qui sont fabriquées entièrement par lui dans ce même village. Le besoin d'argent n'était pas le motif pre premier du choix d'un métier. L'argent va devenir nécessaire du moment où cet argent est aussi nécessaire pour consommer frénétiquement. Le travail dans le monde moderne est donc bien différent de celui dans les sociétés traditionnelles. Il a pour fonction première de gagner de l'argent nécessaire à la consommation. Travailler consiste aujourd'hui donc d'abord à se vendre. Il faut travailler toujours plus pour payer à crédit nos vies misérables. L'invention du chômage moderne, elle aussi, est là pour faire passer le travail comme un bien pour lequel il faudrait se battre. Le travail moderne a été dénaturé par la notion de rentabilité et par la notion de production. Puisque ce qui compte, c'est de produire toujours davantage, il n'y a plus de place pour les métiers où l'on perd son temps. Les artisans, les paysans traditionnels, ne sont plus rentables. Leur mode de travail n'est pas assez productif, car il est incompatible avec les impératifs de la croissance. Le travail moderne a ôté petit à petit toute notion d'autonomie et de liberté. Le salariat soumet l'homme à la nécessaire rentabilité d'une entreprise ou d'un groupe. Le salarié, finalement, ne fait plus que des tâches morcelées, noyées dans une chaîne infinie de fonctions. Nous sommes des fourmis qui accomplissent des monotaches dans un système que plus personne ne maîtrise. Plus on se spécialise, et moins on devient capable de faire des choses simples. On devient un commercial spécialisé dans la vente de machines à café, mais on n'est pas capable de faire pousser un radis ou d'élever son enfant. Tout est organisé et planifié par des managers, le travail moderne, notamment dans le tertiaire, subit le règne de la planification à outrance. L'homme va être petit à petit dépossédé de son propre travail. Il obéit à des règles qu'il ne comprend plus. Toutes les tâches sont répétitives, absurdes. Nous remplissons des tableaux Excel sur des ordinateurs, nous répondons à des mails en permanence, nous suivons des procédures, nous ne posons plus aucune initiative, nous ne disposons de plus aucune créativité et de plus aucune liberté. Le travail moderne fait de nous des machines. Qui est capable aujourd'hui d'expliquer à ses enfants ce qu'il fait concrètement dans son métier Ils sont peu nombreux. Le système est de plus en plus incompréhensible. On invente de nouveaux métiers pour contrôler des normes et d'autres métiers pour inventer de nouvelles normes. Les jeunes adultes, nous, obtenons des boulots alimentaires privés de sens, aberrants ou vains de l'ennui climatisé, 9 heures par jour, des process, des PowerPoint pour vendre des yaourts ou des crèmes pour les pieds, des réunions ennuyeuses dans des bureaux anonymes, du marketing, de la manipulation pour les nuls nommés management. Ce travail donc devient de plus en plus inhumain, absurde, ennuyeux, abrituissant. L'homme est donc un esclave du travail. Il est obligé de faire un travail qu'il n'aime pas pour continuer à consommer. Le système et bien évidemment là pour nous persuader que ce travail n'est pas si horrible que ça, et que nous n'avons pas vraiment d'alternative. Un de nos camarades me racontait hier soir qu'il était allé postuler dans une entreprise, et lorsqu'il était dans la salle d'attente de cette entreprise, il y avait donc des, des, des citations de, de grands entrepreneurs, il y avait des portraits de Steve Jobs, etc. Et en fait, il me disait que c'était des citations finalement qui mettaient en avant le sens du sacrifice, type de citation qu'on peut retrouver parfois dans, dans nos écrits euh, militants, mais finalement en fait un sacrifice total et complet pour des boulots complètement stupides que que le de, fin, qui sont tels du désamiantage euh, ou euh, voilà le, la vente de machines à café. Alors ce travail, en plus finalement euh, de nous déshumaniser, nous épuise. Que peut-on espérer finalement d'un homme après ces deux heures quotidiennes de transport dégueulasse? Ses 8 ou 9 heures de photocopieur, d'Excel, de Word, son passage au supermarché, sa lessive à 40 degrés pour nettoyer ses chaussettes, sa tambouille expédiée sur des plaques à induction, rien. Rien. L'homme n'a même plus d'énergie, ni l'envie de sortir boire un verre, ni l'énergie pour ouvrir un livre, ni l'énergie pour regarder un film dans lequel il n'y aurait pas de super-héros intergalactiques. Finalement, il ne reste plus que les séries, au format réduit pour correspondre au temps de somnolence résiduelle entre la fin de la, du lave-vaisselle et l'endormissement. Si encore l'homme si, si moderne n'était un esclave que dans le travail, mais l'homme moderne est aussi un esclave dans le loisir. Les entreprises se sont petit à petit arrangées pour être en mesure de faire du loisir une nouvelle marchandise. Autrefois, on s'amusait autour d'une fête villageoise, on allait à la chasse, on se promenait en forêt, on organisait des banquets, on faisait du sport, et on faisait du sport simplement, sans avoir besoin d'acheter toute une panoplie, nécessaires à la pratique d'un sport. Dorénavant, les loisirs sont une source de revenus pour les entreprises du secteur du divertissement et du tourisme. Les agences de voyage organisent vos vacances. On prépare pour vous des circuits dans lesquels vous n'aurez aucune autonomie. Les vacances, donc, consistent à nous rendre dans des lieux que l'on vous aura vendus par la publicité. En hiver, nous donnerons rendez-vous pour dépenser nos économies dans une station de ski. Et l'été, nous irons nous tremper les fesses dans une mer chaude quelconque. Nous patienterons avec notre voiture dans les embouteillages l'été, en même temps que des milliers d'autres Français pour partir en vacances dans des destinations que nous croirons avoir choisies. Le loisir moderne, donc, est un esclavage de plus à la société de consommation. Il sert à générer un profit économique de plus. On travaille pour se payer des vacances. Autrefois, avant l'apparition du salariat moderne, quasi universel aujourd'hui, la notion de vacances n'avait pas vraiment beaucoup de sens. Nous étions maîtres de notre métier, nous pouvions travailler lorsque nous le souhaitions pour nous et pour notre communauté. Nous pouvions nous reposer quand nous avions fini ce que nous avions à faire. Il n'y avait pas besoin de réglementer les congés parce que nous étions maîtres de notre temps. Les vacances aujourd'hui ne sont plus perçues finalement que comme un temps d'oisiveté pour se consacrer à des loisirs. Pardon, ne sont plus perçues comme un temps d'oisiveté pour se consacrer à des loisirs que l'on a choisi, mais comme un échappatoire au travail. Les divertissements sont une perte de temps dans laquelle finalement on n'échappe jamais totalement à l'emprise du système. Regardez les loisirs que nous propose notre société de consommation. Toujours de plus en plus débilitants. Les j'tis à Mykonos qui permettent de penser qu'il n'y a plus qu'on que soi. Hanouna, le nouveau héros populiste. Euh, les films pour mongoliens qui qui type Avengers 18 ou Transformers 24. Euh, Jusqu'à euh, l'exposition intensive de sa poitrine sur Instagram. Les métiers modernes, finalement, euh, nous laissent juste assez d'argent pour aller nous dorer la pilule une fois par an en bord de mer, pour, mais ne nous laissent jamais assez d'argent pour devenir propriétaires, pour conserver notre épouse au foyer, pour envisager de changer de carrière et de tendre enfin vers davantage d'autonomie. Je voudrais évoquer maintenant un autre aspect de cet esclavage moderne, qui est celui finalement de l'intoxication de masse. Après les deux grandes guerres mondiales du XXe siècle, les fabricants d'armes et de gaz chimiques à usage militaire n'avaient plus de débouchés pour leur industrie. L'idée leur est donc venue de convertir ces substances chimiques, qui avaient servi à tuer des millions d'hommes, à des usages agricoles. Le modèle agricole traditionnel, dans lequel le paysan d'une région produisait ce qui était nécessaire pour les besoins des habitants de sa propre région, n'était pas compatible avec les impératifs du système productiviste. Il fallait rationaliser l'agriculture pour produire plus avec moins de paysans. Il fallait organiser l'agriculture pour produire dans certaines zones du globe un certain type de produits et les répartir sur l'ensemble du globe. On a donc vendu aux paysans, dans tous les différents pays du monde, de nouvelles semences. Des semences qui étaient censées finalement être plus productives. Des semences qui étaient brevetées. Des semences, donc, qui étaient des semences hybrides. Et ces semences hybrides, forcément, nécessitaient aussi d'être traitées par des engrais chimiques et des pesticides, parce qu'elles n'étaient pas forcément toujours adaptées au terrain dans lesquels elles étaient semées. Ces produits, ces pesticides, sont bien évidemment toxiques pour les insectes, mais également pour l'homme. On s'est donc mis à injecter des poisons dans nos fruits, dans nos légumes et dans nos céréales. Le travail moderne, a pris tellement de place dans nos vies qu'il nous a aussi dépossédés du temps que nous pouvions consacrer à la préparation par nous-mêmes de notre nourriture, de nos repas. Nous en sommes donc réduits finalement à consommer à la va-vite ce que l'industrie chimique nous propose. Pizzas surgelés, plats réchauffés, saucisses industrielles. Il ne s'agit plus que d'organismes génétiquement modifiés, de mélanges de colorants et de conservateurs, de pesticides d'hormones et d'autres inventions de la modernité. Encore une fois, le plaisir immédiat est la règle de notre mode d'alimentation. Nous irons dans les supermarchés à la recherche des ersatz que la société de fausse abondance consent à nous donner. L'abondance des produits alimentaires ne dissimule que leur dégradation et leur falsification. Les conséquences de ce mode de vie moderne sont l'obésité, les cancers, le diabète et toutes les nouvelles pathologies que nous voyons fleurir autour de nous. Ces mêmes marchands de pesticides qui ont révolutionné l'agriculture sont aussi ceux qui possèdent l'industrie pharmaceutique, Bayer-Monsanto. Ils peuvent donc nous vendre les médicaments qui servent à soigner les cancers qu'ils nous ont donnés. La médecine moderne ne soigne pas les causes, c'est-à-dire finalement notre mode d'alimentation, notre mode de vie exposé à diverses pollutions, Wi-Fi, gaz d'échappement, fumée toxique, stress des conditions de travail. Elle ne soigne finalement que les effets. Quand le corps est malade, eh bien, le médecin prescrit des antibiotiques fabriqués par les grandes multinationales qui produisent les pesticides. Quand notre corps est malade, on mutile l'organe atteint grâce à la chirurgie moderne. Les scientifiques modernes cherchent de plus en plus à maîtriser le vivant. Donc, on fabrique des tomates hybrides qui vont périmer non plus au bout, de, enfin, qui ne vont plus flétrir au bout de petites petite semaine, mais qui vont pouvoir durer un mois et qui n'ont plus besoin finalement euh, des mêmes soins que leur accordait autrefois le jardinier. Ces nouvelles tomates durent plus longtemps, mais elles n'ont pas toutes les mêmes qualités nutritives finalement des tomates anciennes. Ces tomates finalement ne nous nourrissent plus comme nourrissaient finalement les tomates naturelles. Ces nouvelles graines de tomates sont brevetées. L'agriculteur donc ne peut plus les ressemer d'année en année. Il faut les acheter. On constate aussi que dans notre société, les femmes deviennent de plus en plus stériles, notamment à cause de leur alimentation ou à cause justement de l'effet induit par l'absorption de pilules abortives. Elles doivent donc maintenant faire appel à la science pour concevoir un enfant. Bien évidemment, tout ce système rapporte beaucoup d'argent à ceux qui savent l'instrumentaliser. La science moderne cherche donc à contrôler davantage le vivant. Nos enfants connaîtront sans doute un jour... Des machines qui pourront produire artificiellement des tissus organiques semblables à de la viande sans animaux. D'ailleurs, est-ce que l'on peut considérer aujourd'hui un poulet élevé en batterie auquel on a coupé le bec pour qu'il ne puisse pas abîmer les ailes de ses voisins contre lesquels il, il est compressé, encore comme un poulet réel Je voudrais maintenant vous lire une citation de Nietzsche. Ce que l'on faisait autrefois pour l'amour de Dieu, on le fait maintenant pour l'amour de l'argent, c'est-à-dire pour l'amour de ce qui donne maintenant le sentiment de puissance le plus élevé et la bonne conscience. Depuis notre enfance, nos parents, nos professeurs nous répètent qu'il faut être sage, obéissant et qu'il faut bien travailler à l'école pour avoir plus tard un métier qui nous rapportera beaucoup d'argent. Nous sommes prêts, au cours de notre existence, à faire beaucoup de sacrifices pour gagner toujours plus d'argent. Nous sommes prêts à subir les humiliations d'un supérieur revêche. Nous sommes prêts à subir les remarques de clients ingrats, prêts à faire toutes les tâches les plus absurdes, prêts à travailler des heures entières au risque d'oublier notre famille, nos proches, prêts, finalement, à sacrifier notre existence pour l'argent. Si la cupidité n'est pas un phénomène proprement moderne, ce qui est une nouveauté finalement, c'est que le système fait de la cupidité une règle, une règle à laquelle il devient de plus en plus difficile d'échapper. Qu'est-ce que l'argent Si ce n'est un petit bout de papier qui n'a de, de valeur que celle qu'on veut bien lui accorder. L'argent aujourd'hui est une valeur abstraite, L'argent, ce sont des inscriptions sur des serveurs. Et pourtant, les hommes sont toujours sont prêts à tout pour gagner plus, même si pour cela, il leur faut tout perdre. Qu'est-ce qui a le plus de valeur Entre l'honneur, la famille, l'amitié et l'argent. L'argent ne devrait servir qu'à échanger plus facilement ce qu'il nous faut pour satisfaire nos besoins vitaux. Si on se contentait seulement finalement, du nécessaire, un peu d'argent pourrait nous suffire. Une habitation, un potager, quelques animaux, des amis avec qui échanger les services. Ce système ne pourrait pas fonctionner aussi bien finalement s'il si ne ciblait pas en premier l'enfant. L'enfant est donc la première cible du système. Comment faire pour qu'un peuple ne pense plus, ne rêve plus et n'aime plus Voici la recette. Tout d'abord, lobotomisez-le dès l'école maternelle afin d'obtenir à la fin des adolescents illettrés et analphabètes. Ensuite, à l'école, gavez-le de culpabilisation de vision historique mensongère. Le Moyen-Âge était une époque d'atroces violences, d'injustice, d'ignorance. Les Blancs ont fait souffrir des peuples entiers par la colonisation. Empêchant ensuite ces enfants d'avoir une structure mentale et une colonne vertébrale culturelles. Ne leur parlez pas de littérature, ne leur parlez pas de philosophie. Nous aurons donc des jeunes d'autant plus prétentieux qu'ils seront ignares. A ce titre, on peut constater que l'absolu fiasco de l'éducation nationale ces 40 dernières années est sans aucun doute l'une des plus importantes et fondamentales réussites du système. Prenez ensuite ces mêmes adolescents et plongez-les dans une vision de la sentimentalité et du couple qui navigue entre la niaiserie romantique hollywoodienne et le porno ou Walt Disney. Ridiculiser toute idée de construction, de stabilité, d'effort au profit d'une psychologisation à outrance des rapports humains. Tout cela pour multiplier des célibataires tardifs, multidivorcés, névrosés, paumés en tout genre, schizophrènes, mi-pute, mi princesse. Mi Ce qui compte finalement, c'est l'épanouissement personnel, c'est-à-dire le caprice permanent. Et si ça ne fonctionne pas, rassurez-vous, nous aurons des médicaments vous aider à y parvenir. Cette éducation donne donc des êtres aberrants, contradictoires, orgueilleux, hystériques, ni adultes ni enfants, égoïstes, jusqu'au délire, mais incapables de vivre tout seuls. Tout cela se fait avec la complicité des parents qui achètent eux-mêmes toutes les marchandises nécessaires à l'abrutissement de, de, de leur progéniture excusez-moi, qu'ils livrent à la médiocrité. Le sport était autrefois, comme je l'ai déjà évoqué euh, il y a un instant, un loisir gratuit. Chaque village, euh, il y a encore quelques années, et même certains villages en ont toujours aujourd'hui, avait son tournoi de foot, son tournoi de rugby, son tournoi de pétanque, parfois même euh, dans certaines régions, son tournoi de lutte, son tournoi de boxe. Tout le monde finalement pouvait faire du sport. Chaque village avait son équipe. Le sport est aujourd'hui devenu un nouveau marché. Pour chaque sport, il faut, comme vous l'avez tous constaté, un équipement ultra spécialisé et rapidement obsolète. Le sport est également davantage vécu à travers le sport médiatique. Le football en premier lieu, mais de plus en plus le rugby, la boxe, le MMA, deviennent donc de nouveaux marchés avec un nouveau public, avec des produits dérivés, les fameux maillots de foot à 90 euros fabriqués par un enfant esclave en Chine. On regarde de plus en plus le foot à la télévision pour vivre par procuration nos, les victoires d'une équipe nationale, composée généralement à la majorité de joueurs d'origine étrangère, qu'on nous présente comme les super-héros sportifs pour nous faire oublier notre quotidien sans relief. Les victoires de notre équipe favorite nous font oublier les petits échecs du quotidien, nos démissions, nos paresses. On achète notre silence avec des Coupes du Monde et avec des Jeux Olympiques. Mais le système ne s'arrête pas là. Le système développe son emprise également dans le domaine politique. Chaque année, on nous fait voter en nous donnant l'illusion finalement que nous allons pouvoir, par nos bulletins de vote, changer quelque chose. Souvenez-vous, pour ceux qui étaient déjà en âge de voter ou de, de suivre un petit peu l'actualité politique, euh, des élections européennes de 2014. Je ne sais pas si vous vous souvenez quel était le premier parti de France en 2014. C'était le Ras de bleu Marine. Euh, le, le Front National à l'époque était devenu le premier parti de France. On nous promettait donc effectivement une révolution nationale, un changement européen. Euh, on voit effectivement euh, ce que cela a donné. Les élections permettent donc de nous rassurer. Elles permettent de calmer nos envies de révolte et de nous domestiquer. On nous présente différents partis politiques censés illustrer la pluralité des opinions. Mais si nous y regardons bien, quels sont ces partis ils proposent en apparence des programmes différents, mais leur désaccord ne porte jamais que sur la manière de gérer ce système. Aucun ne remet en cause réellement le système dans lequel nous vivons. Toute critique radicale est immédiatement marginalisée par les médias et qualifiée d'extrême. Aucun parti politique ne remet en cause les fondements de la société marchande, libéraux conservateurs ou libéraux progressistes. Existe-t-il aujourd'hui une différence fondamentale dans les choix de société proposés par le Rassemblement national, par la République en marche ou par les républicains Ces partis se disputent uniquement pour obtenir des places, rémunérées évidemment, que leur laisse le système parlementaire bourgeois. Les médias donc façonnent eux aussi l'image que nous avons du réel. Ils présentent les événements de manière déformée. Il faut que le réel soit réinventé par les médias pour qu'ils ne puissent pas permettre pas permettre la remise en cause des fondements de notre société marchande. Les médias appartiennent aujourd'hui tous au même patron des grandes multinationales. Le jeune journaliste qui commence sa carrière doit plaire à son patron pour garder son job. Et le vieux journaliste, qui lui justement, s'est petit, petit, petit à petit habitué au luxe, a peur de perdre son confort. Tous les journalistes sont donc tenus par l'argent. Ce qu'ils écrivent ne doit jamais remettre en cause le système économique moderne, c'est-à-dire la société de consommation. Les médias contrôlent les images. Ils nous dictent ce que nous devons ou ne devons pas penser. Les journalistes donnent une définition partielle et partiale des mots. Les mots sont présentés comme neutres, mais ils désignent tout autre chose que la vie réelle. Vous êtes tous ici d'extrême droite. Le langage médiatique est celui, finalement, de l'acception et de l'impuissance, de l'acceptation et de l'impuissance. En forgeant les consciences, il réduit petit à petit la capacité de communication entre les différents individus. Nous sommes dépeints par les médias comme des monstres, avec qui finalement toute tentative de dialogue est un crime. Les médias décident finalement de ce qui doit être vu. La jeune écologiste Greta Thunberg, la canigule, la coupe du monde de football féminin, l'agression d'un homosexuel. Mais c'est aussi eux qui décident finalement ce qui ne doit pas être vu le viol d'une femme blanche par un migrant, la rébellion des classes populaires. Les médias focalisent l'attention sur les sujets qu'ils ont choisis. Alors l'ensemble de ces mécanismes procède d'une dégénérescence de l'Occident. Il faut comprendre que c'est l'homme occidental lui-même qui a produit les armes qui le conduisent à son supplice. Au cœur de ce processus libéral, il faut comprendre que c'est fondamentalement la démesure qui s'empare de l'homme et qui lui dicte ce besoin d'illimiter. Comprenons où se situe finalement le remplacement fondamental qu'est la modernité. La modernité finalement remplace la quête d'un absolu spirituel par la quête d'un absolu matériel. L'homme occidental a généré par lui-même un monstre. Cette civilisation libérale est néanmoins l'antithèse de la véritable civilisation européenne. Je voudrais vous avertir pour ne pas que vous tombiez dans les pièges d'une vision ethnocentrée qui consisterait finalement à voir dans l'islam l'unique menace contre notre société. Certes l'islam, mais d'une manière encore plus vaste l'immigration, représente une menace démographique pour l'Europe. Une disparition finalement du peuple de souche européen. Bientôt, notre continent sera submergé quasi totalement par des courants migratoires venus d'Afrique. Mais si ces problèmes apparaissent à notre époque, il faut comprendre qu'ils sont eux aussi liés au libéralisme. Pourquoi L'immigration a pour cause notamment les guerres modernes. Guerres modernes qui servent principalement à des intérêts énergétiques pétrole, uranium. Le modèle productiviste agricole est lui aussi à l'origine non seulement de l'explosion démographique, mais aussi de la désertion des zones rurales dans le tiers-monde vers des bidonvilles, c'est-à-dire finalement la misère des pays pauvres. Le capitalisme a aussi besoin d'une main-d'œuvre, d'une main-d'œuvre bon marché qu'il recrute parmi les populations immigrées peu exigeantes en termes de droits sociaux. Autrement dit, L'immigration n'est pas un problème périphérique ou annexe, elle est la conséquence même du système capitaliste. L'immigration participe en plus de cela au processus d'uniformisation de la planète au profit de la société de consommation. Plus les peuples sont métissés, plus les peuples sont déracinés, plus les sociétés sont multiculturelles, plus elles sont multiconflictuelles et déstabilisées. Le grand remplacement n'est donc pas simplement un remplacement de la population européenne par une population africaine, mais c'est aussi le remplacement de l'humain par la machine. C'est aussi le remplacement des consciences européennes, africaines, asiatiques par la culture marchande. Comprenons donc qu'il est absurde de lutter contre l'islam en brandissant les valeurs de la société marchande, le burkini, le burkini versus topless. Nous ne pourrons pas transmettre à nos enfants la flamme de la civilisation si nous ne sommes pas nous-mêmes des Européens authentiques, c'est-à-dire finalement des êtres communautaires par opposition à des êtres individualistes, si finalement nous ne sommes pas tournés vers le divin plutôt que tournés vers la marchandise. Le génie européen a toujours été animé par une quête spirituelle qui est à l'opposé total des valeurs marchandes. Les trois mots d'ordre de nos sociétés contemporaines sont obéir, produire et consommer. Depuis l'enfance, nous sommes conditionnés à une obéissance qui fait de nous des êtres de plus en plus serviles. La désobéissance effraie plus que tout. Pourquoi Parce que désobéir, c'est le risque, l'aventure et le changement. Nous sommes perdus sans ce pouvoir qui nous a créés. Que ferions-nous sans carte d'identité officielle Que ferions-nous sans adresse officielle La peur, donc, a fait de nous des esclaves. Nous avons peur de perdre notre situation, nous avons peur de perdre notre métier, et nous acceptons donc sans cesse cette vie d'humiliation et de misère. Pourtant, nous disposons de la force du nombre face à l'oligarchie financière qui nous gouverne. Leur force ils l'attirent uniquement de notre consentement. Ils nous ont inculqué une morale, une morale humaniste, qui implique le refus de la violence. La violence est systématiquement condamnée par le système comme illégitime. Pourtant, ce système, lui, n'hésite pas à l'utiliser contre ses opposants. Souvenez-vous des extrêmement nombreuses violences policières lors de la révolte des Gilets jaunes. Les masses, donc, restent silencieuses. Et ce silence est motivé par la tendance des médias à nier le conflit existant dans la société réelle. Je voudrais vous citer ici Oswald Spengler, auteur du déclin de l'Occident. La mort est meilleure que l'esclavage, disent les vieux paysans frisons. Renversez cet aphorisme et vous aurez la formule de toutes les civilisations tardives. La décadence de l'Occident est donc un phénomène d'autodestruction sur le long terme. Certaines choses ont déjà été touchées irrémédiablement. Mais si nous sommes ici, c'est que quelque part, nous refusons la fatalité. Notre combat est possible, il est utile, mais il est surtout nécessaire. Nous ne pouvons pas regarder le monde s'effondrer en commentant sa chute, les bras croisés. Il faut être conscient que nos efforts ne pourront malheureusement pas tout sauver. Il est des combats qui sont malheureusement d'avance perdus et dans lesquels l'acharnement pourrait, la per... nous... pourrait nous coûter la perte de bataille encore plus importante. Rien ne sert de se battre pour restaurer un monde perdu. Nous ne devons pas être en sécession avec ce qui constitue les superficialités de notre époque, mais avec ce qui constitue ses fondements. J'entends par fondements la consommation, l'industrie du divertissement, et l'omniprésence financière. Si vous êtes ici, il faut que vous compreniez que la seule force capable de construire demain sur les ruines de notre civilisation est celle de nos volontés réunies. Si nous arrivons à vaincre la peur, si nous arrivons à nous organiser à plusieurs, alors tout devient possible. Certes, la volonté ne suffit pas, à la volonté, il faut ajouter l'intelligence. Des volontés désordonnées sont comme une meute de chiens fous. Il faut donc grandir en sagesse, nous organiser. Mais la volonté est première dans l'ordre de l'agir. Parce que finalement, une foule d'intellectuels lâches ne pourra jamais révolutionner quoi que ce soit. Une fois la volonté et l'intelligence réunies, alors la grâce peut agir. N'oublions pas que ce combat que nous menons a aussi une dimension eschatologique. À chaque fois que nous prononçons à la messe le credo, nous professons notre foi dans la vie éternelle et dans le jugement dernier. Pour se prouver de l'action de Satan, il nous suffit finalement de regarder le monde qui nous entoure. En tant que baptisés, nous sommes donc des soldats. Des soldats pris dans une bataille qui nous dépasse. Notre devoir est donc de combattre pour le bien, sans oublier que c'est Dieu qui donne la victoire. Mais retenons également que la grâce ne détruit pas la nature. Aucun miracle ne se produira si nos volontés sont anesthésiées. Nous sommes donc, cette semaine, d'abord présents pour le réveil de nos volontés. Comment nous allons réveiller nos volontés Par la générosité, par nos sacrifices au cours de cette semaine. Deuxièmement, L'éclairage de nos intelligences par les conférences, par les ateliers. Et enfin, la demande d'une aide céleste par la prière et les sacrements. Alors comment tirer parti de cette semaine Academia Christiana portera du fruit à condition que vous donniez le meilleur de vous-même durant cette session. Premièrement, j'aimerais que vous vous retiriez de la tête une chose, c'est l'idée que vous êtes ici pour Consommer un nouveau divertissement. Si vous êtes venu pour consommer un divertissement, vous pouvez repartir. L'objectif est ici de former les cadres de la reconquête. Un cadre, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas un kamikaze, ce n'est pas non plus un fanfaron, c'est encore moins un mythomane, un pervers ou un paresseux. Un cadre, c'est d'abord quelqu'un qui est capable de s'auto-discipliner. C'est quelqu'un qui est capable d'éteindre son téléphone lorsqu'il rentre dans la salle de conférence. C'est quelqu'un qui est capable de se réveiller le matin, de faire son lit, d'être présent, attentif à toutes les conférences, respectueux vis-à-vis -vis des intervenants. Un cadre, c'est quelqu'un qui, non seulement est serviable, mais qui sait aussi prendre des initiatives, qui est capable d'aider lorsqu'il voit qu'on a besoin. Un cadre, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il voit une femme enceinte qui porte un plat, vient lui prendre le plat des mains et lui dire de s'asseoir. Un cadre, c'est aussi quelqu'un qui est capable d'être sobre, de se coucher tôt pour être en forme pour le lendemain. Cette université a aussi pour but de former une communauté. Comment pourrions-nous être une communauté si nous n'abandonnons pas nos réflexes individualistes C'est impossible. Il est donc nécessaire que nous sortions de notre zone de confort pour discuter avec tout le monde. Chacun est donc venu ici dans le but de construire des amitiés et de profiter de cette semaine pour rencontrer, se rencontrer et parler tous ensemble. Comment prétendre également être les cadres d'une reconquête sur le modèle communautaire si nous ne sommes pas capables de faire, de, de faire vivre pendant une semaine notre petite communauté Pour cela, il faut donc que chacun soit attentif à ses tâches et à ses services, que chacun collabore au bien commun avec zèle pendant la vaisselle, pendant les rangements. Enfin, nous ne serons pas capables de faire un pas de plus au sortir de cette université d'été si nous ne nous engageons pas un peu plus en vue de l'année à venir. Nous avons tous des talents, et si nous en doutons, il va falloir que nous sachions les déceler au cours de cette semaine, afin de les mettre au service d'un projet commun. N'attendons donc pas des solutions qui tombent du ciel, mais proposons nos services, ici et maintenant, là où nous voyons que nous pouvons aider. Je voudrais vous lire un, un petit texte que j'ai retrouvé récemment, euh, qui pose la question sur quoi peut être fondée une élite et, Essayons de retenir justement les qualités sur lesquelles peut reposer, les qualités morales, sur lesquelles peut reposer cette élite. Première qualité, c'est la pureté de l'âme. Deuxième capacité, c'est la capacité de travail et de créativité. Troisième, c'est la bravoure. Quatrième, c'est la vie difficile et la guerre permanente contre les difficultés de la nation. Ensuite, c'est la pauvreté, c'est-à-dire finalement la renonciation volontaire à amasser une fortune. Enfin, la foi en Dieu et dernièrement l'amour.